السلام عليكم اول سرية 3 ده الفوت سميحكم سوستبين. كم تلتهي ديال فيها 2 بورت أو دي petits moteurs. و after BMW 3. من 3 بس ديزاين ديالها. اللي Le nouveau style d'ILBM, le Tuptem, brachou est différent les autres marques, mais il a gardé la sportivité et l'agressivité avec Les phares collés à la calandre la calendre de la série 5, les hauts démarrage à Le parchoir arrière avec double sortie d'échappement, les Kenaf les versions Kemlin, les Shinnahar Kobel la série 5 et Fla X4. L'intérieur est trop raffiné, le volant... Je viens le style. Là. La dernière génération, le compteur, le compteur et l'écran, je dis Mais l'écran, les lancements de l'EBM, les digitales, c'est en option. Wow, l'écran KB, ça coûte 37 000 Donc, Je vais chauffer un de pour de l'option. Je les places arrière Ils sont confortables. quest qu espace même la place de l'ost, elle est trop confortable. La console centrale c'est le pommeau je dis les boutons les les modes mode sport, eco et mode dynamique, la molette mais en même temps l'écran tactile, soit que la molette ou là l'écran mais la train de la voiture. assist dire le trajet les ou quatorze après activé qui est la voiture en marche arrière le même trajet par exemple la voiture le garage british tu tu cette le trajet ou quatorze le même trajet automatiquement lumière d'ambiance il fait plusieurs couleurs que contrôler un light drive en même temps, la couleur rouge qui est en train d'éliminer qui est en train d'éliminer pour qu'il y ait qui chauffe avec une la motorisation 2.0.5 litres 490 boîte de 8 rapports une nouvelle génération elle est plus souple la consommation d'ILH en ville 5.3 mèche de 4,5 l'autoroute 4.5 ou 4.0 à 100 7 secondes 3 avec une vitesse maximum de 30 km par on va les prix de la 320D pour l'instant il les 320 qui est la version Lounge de 40 million, la version sport de 40 de la 000, et le pack M la plus belle de 50 mais avec les options que vous avez de la 000 000, par exemple de la version sport de la la voiture, En fin de compte La série 3 est agréable à conduire Le style de la Vraiment a évolué la version précédente Les déjà de Même le style extérieur Ça a changé beaucoup Le look de la très agressif où je lui donne la note dial 8 sur 10